Dans cette vidéo, nous allons donner la définition de deux grandeurs proportionnelles et utiliser cette notion à travers quelques exemples. Par définition, deux grandeurs sont proportionnelles lorsque, si on multiplie une grandeur par un nombre non nul, alors l'autre grandeur est multipliée par le même nombre. Par exemple, en général, le prix des pommes est proportionnel à la masse de pommes achetées. Effectivement, si on achète deux fois plus de pommes que prévu, alors on paye deux fois plus cher que prévu. Les deux grandeurs de cet exemple sont la masse de pommes et le prix à payer. On peut présenter une telle situation dans un tableau de valeur à deux lignes, comme celui-ci. Mais attention, tous les tableaux de valeur à deux lignes ne sont pas des tableaux de proportionnalité. Regardons cet exemple, présentant la taille d'une personne en fonction de son âge. Il est facile de voir que si on double l'âge de l'enfant, en partant de 4 ans, on obtient 8 ans. Mais la taille de l'enfant, qui passe de 1 mètre à 1 mètre 24, n'a pas doublé, sinon il mesurerait 2 mètres. Autrement dit, la taille d'une personne n'est pas proportionnelle à son âge. Revenons à notre exemple précédent avec deux grandeurs proportionnelles, la masse de pommes et le prix à payer. Dans une telle situation de proportionnalité, les valeurs d'une grandeur s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre grandeur par un même nombre non nul. Ce nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité. Dans notre exemple du prix des pommes, ce nombre est 2,5. Il correspond au prix au kilo des pommes. En mathématiques, il existe de nombreuses situations de proportionnalité, celles notamment liées aux agrandissements et aux réductions, et donc aux échelles, mais aussi aux vitesses, aux pourcentages. En géométrie, on peut noter que le périmètre d'un carré est proportionnel à son côté et que le périmètre d'un cercle est proportionnel à son rayon, pour ne citer que ces exemples. Dans cette seconde partie, regardons comment on peut utiliser efficacement la notion de proportionnalité. Pour cela, considérons que Pierre marche à allure constante, et parcourt ainsi 3,6 km en 40 minutes. C'est une situation de proportionnalité dans laquelle les deux grandeurs sont le temps passé à marcher et la distance parcourue. On peut la présenter dans un tableau de proportionnalité. Et cherchons quelle distance Pierre parcourt en 20 minutes. Pour cela, on peut utiliser la définition. En deux fois moins de temps, il parcourt deux fois moins de distance. Autrement dit, en 20 minutes, il parcourt la moitié de 3,6 km, c'est-à-dire 1,8 km. Calculons maintenant la distance que Pierre parcourt en 60 minutes, ou une heure. Pour cela, il est possible d'utiliser l'additivité. Il suffit de remarquer que 60 minutes, c'est 40 minutes plus 20 minutes. La distance parcourue en 60 minutes est alors la somme des distances parcourues pendant ces deux durées, soit 5,4 km. Si maintenant on cherche à déterminer la distance que Pierre parcourt à cette vitesse constante en une minute, c'est ce que l'on appelle le passage à l'unité. Une minute est une durée 40 fois plus petite que celle de l'énoncé. Donc la distance parcourue sera 40 fois plus petite aussi, c'est-à-dire 9 centièmes de kilomètre, soit 90 mètres. Le passage à l'unité donne la vitesse de pierre. Pierre marche à 90 mètres par minute. Enfin, calculons la distance qu'il parcourt en 12 minutes en utilisant le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité est le nombre par lequel il faut multiplier 40 pour obtenir 3,6. Ce nombre est 9 centièmes. C'est celui que l'on vient de trouver avec le passage à l'unité. Ainsi, en 12 minutes, Pierre parcourt 12 fois 9 centièmes de kilomètre, c'est-à-dire 1 km et 80 mètres. Concluons cette vidéo en disant qu'il faut s'entraîner avec toutes ces méthodes, n'en exclure aucune. C'est la recherche de la facilité des calculs à faire qui doit vous guider vers le choix d'une méthode économique et adaptée à la situation qui vous est proposée. Mais n'oubliez pas non plus que deux grandeurs ne sont pas nécessairement proportionnelles entre elles et qu'alors il faudra trouver d'autres stratégies pour répondre aux questions posées.